Il est 11 h du coup, euh, voilà. pour ceux qui connaissent un peu, on essaye de commencer tôt euh, parce que c'est un rendez-vous qui file à toute allure avec à chaque fois des sujets très ambitieux et qu'on a euh, juste le temps euh, d'aborder euh, peut-être euh, de manière, euh, voilà, un premier pas d'entrée. En tout cas, euh, aujourd'hui, on est ravis euh, d'accueillir Julia Folcher et Lucie Meunier avec des expériences 100% ligériennes euh, sur les bibliothèques en milieu rural. Euh, donc euh, les règles du jeu comme vous les connaissez euh, pour un grand nombre d'entre vous c'est d'essayer de bien penser à couper vos micros quand les intervenantes vont parler pour que euh, ce soit plus simple et qu'il n'y ait pas d'écho euh, si vous voulez brancher vos caméras ma foi c'est alors si vous le faites pas c'est pas grave mais si vous le faites c'est tant mieux comme ça ça donne une présence humaine en face des intervenants et c'est toujours plus sympa euh, nous ne serons pas trop nombreux aujourd'hui vos remarques et interrogations à l'oral, donc toutes vos questions, vous pouvez les poser dans le chat ou alors avec le petit icône qui est en bas de la main qui se lève là dans réaction à côté d'écran partagé, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole si vous souhaitez intervenir, donc n'hésitez surtout pas, l'idée c'est aussi de pouvoir échanger autour de nos pratiques, de nos questionnements, donc surtout il ne faut pas hésiter à à vous manifester, pardon, je, je bloque sur les mots. Euh, alors, pour ceux qui connaissent le rendez-vous, on a toujours notre petite, petit outil en ligne, la parenthèse, qui permet de déposer vos idées. Donc, si vous avez des besoins, des questionnements particuliers, n'hésitez surtout pas à, à déposer vos idées et renchérir sur ce qui a été déjà proposé, ce qui nous permet en fait, de prioriser le programme euh, voilà, sur les sujets à traiter. Donc, n'hésitez pas, c'est sur la parenthèse. Moi, je vais, vous, je vais vous mettre le lien de ce pas. Euh, tous les numéros du 11-12, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, celui-ci, euh, on manquera pas de le mettre dès que ce sera possible. Euh, et on vient de, faire, euh, on vient de sortir en fait, une publication numérique des quatre euh, premiers rendez-vous le principe étant une double page par thématique avec des extraits vidéo et une petite bibliographie pour aller plus loin sur les sujets qui éventuellement vous intéressent et que vous souhaitez mettre en place. Euh, voilà. Et vous pouvez consulter cette publication numérique sur le compte ICHU de l'agence. Voilà. Je vous mets toutes les informations et il est 11 h 2 donc je ne vais pas grappiller de temps de parole à mes collègues et donc je vais les laisser intervenir. Euh, donc la, la première intervention qu'on va avoir aujourd'hui c'est euh, Julia Folcher qui va, euh, qui va officier euh, qui est responsable du service lecture publique et ludothèque sur le réseau Amber Livradois Forêt euh, donc je la remercie euh, chaleureusement d'avoir accepté parce qu'elle l'a un peu fait au pied levé comme Lucie donc euh, vraiment un très grand merci euh, à elles deux d'être ici et de nous faire partager euh, leurs expériences sur un territoire commun euh, voilà Julia je je te laisse la parole. Ça marche. Ben, merci, merci de nous avoir invités. Euh, donc oui, on n'est pas à hein, on est du Puy-de-Dôme et de l'autre côté du Forest. Ah mince. Et bah... nous, on est du Forêt. Ah, voilà, ben, moi je disais Forêt, désolée. <rire> euh, je, vais, oui, je vais vous présenter, donc euh, j'ai préparé une, une petite présentation, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je... si jamais ce pas le cas, vous me le dites. Euh, donc, j'ai fait une présentation sur mon réseau, le Réseau des médiathèques amber livre la forêt et, euh, et j'ai axé une deuxième partie sur euh, les liens que nous avons avec la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme et les services qu'on partage. Donc, voilà, je vais lancer mon, mon PowerPoint si j'y arrive. <rire> et normalement, je devrais y arriver. Est-ce que vous le voyez, ça met un peu de temps peut-être euh, à arriver. Voilà. Très bien. C'est bon Alors, le titre, les bibliothèques rurales, bien sûr, puisque c'était le, le sujet euh, de l'intervention. Et je commence donc par le contexte. Donc, je ne sais pas si vous savez où est euh, Amber. <rire> donc, voilà. Bienvenue en livrado forêt on est ici, on est à une heure et demie de Clermont-Ferrand, à une heure et demie de Lyon, à une heure et demie de Saint-Etienne. Et on est au cœur du parc naturel régional du livre à Donc, ce parc naturel, il a euh, plusieurs villes. Vous avez au nord, vous avez Thiers, vous avez Ambert et au sud, vous avez La chaise dieu euh, C'est un territoire de moyenne montagne. Les délais de route sont assez importants entre l'est et l'ouest, et le nord et le sud. Et la communauté de communes, elle rassemble euh, 58 communes sur un territoire de 1700 km2. Donc, euh, on a 27 000, bah, vous voyez les chiffres, hein, 27 000 euh, habitants. Et euh, la communauté de communes, c'est 239 agents intercommunaux. Alors, ce n'est pas 239 bibliothécaires, hein, c'est 239 agents au total. Et si on calcule un peu, on a une densité par km carré de 16 habitants. Autant vous dire qu'il y a de la place. Dans cette euh, communauté de communes, on a un réseau de 37 médiathèques, euh, sachant que la communauté de communes a pris la compétence de la lecture publique en 2018. Et euh, dès 2018, euh, il a été euh, voilà, voulu, c'était vraiment un souhait politique, de rassembler l'ensemble des bibliothèques et de créer un réseau de 37 lieux. Alors, ce réseau. Ce réseau, il est vraiment très divers. Vous avez une bibliothèque plutôt tête de, de réseau, qui est la médiathèque d'Ambert, qui est située dans un ancien théâtre du 19e qui fait 700 mètres carrés, c'est ma plus grande bibliothèque. Euh, vous avez un autre lieu assez atypique qui s'appelle la Gare de l'Utopie, qui est un tiers-lieu, finalement, installé dans une ancienne gare SNCF. Vous avez un, une petite bibliothèque qui marche bien, euh, qui est principalement tenue par, par des bénévoles et qui rassemble un salon de coiffure et une bibliothèque. Ça s'appelle Bibliotif. On a plusieurs ludothèques. Euh, avec la médiathèque d'Ambert, on a quatre, euh, enfin, quatre, plus la guerre de l'utopie, quatre médiathèques de tête de secteur et puis 28 points lecture. Donc Ce qu'on appelle les 28 points lecture, c'est des bibliothèques qui sont tenues majoritairement par des bénévoles. Mais sur le réseau, vous avez un système de petite coordination par secteur. Donc, vous avez une coordination assurée par des salariés qui sont faites à Amber, Arlan, Carrière, etc. Et il y a six coordinations en tout. Et moi, je m'occupe de la coordination générale de, de ce réseau. Alors, je vous ai partager la carte de la nouvelle typologie qui a été faite par l'Observatoire de la lecture publique. Et vous voyez, entouré, c'est à peu près les bibliothèques de mon secteur, euh, avec énormément de situations différentes. Donc, euh, vous avez les critères qui sont disponibles en ligne hein, sur euh, comment on calcule finalement cette typologie. Euh, c'est généralement le nombre de mètres carrés, le nombre de salariés, le nombre de services à la population, etc. Et donc, vous voyez, c'est assez divers. Avec des gros lieux qui ressortent, Amber euh, principalement, et puis un peu les têtes de secteur. On a aussi donc euh, c'est un réseau rural, mais pourtant on a à peu près tous les services euh, possibles. Euh, de médiathèques aujourd'hui. Donc, évidemment, on... il y a l'empreinte de documents, il y a des réservations et des retours dans toutes les médiathèques du réseau. Vous avez des accès à Internet, vous avez de jeux euh, et de jeux vidéo. On fait des ateliers de fabrication, du portage à domicile, des cafés tricot. enfin, voilà. Je vous ai fait un petit panel et vous avez le guide du lecteur. En... Vous pourrez cliquer après sur la, sur la présentation qui vous présente tous les services. Et la bonne nouvelle, c'est que, sur tout le territoire, tout est gratuit. Tout les, dès que vous êtes inscrit à la, dans une bibliothèque du réseau, vous avez accès à tous les services gratuitement. Et ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est inscrit dans le marbre régulièrement. Le sujet de la gratuité revient en conseil communautaire, revient euh, à certains temps forts comme ça de la collectivité. Euh, bon, Avec la loi Robert, ça nous donne quand même un un coup de main et je pense qu'aujourd'hui, la gratuité sera plus remise en question. Donc, ce réseau, euh, il est bâti avec plusieurs contributeurs financiers et plusieurs contributeurs opérationnels. Donc, Lucie, euh, <rire> j'ai fait un garçon, mais bon, tu vois, c'est quand même un passeur de mots. Wow. <rire> Pour l'organisation, on a un système de convention avec les communes. C'est pour ça que je les ai mis au cœur de notre action. Les communes, les 37 communes, euh, elles, elles sont ces conventionnées et donc elles s'occupent des locaux, elles s'occupent du chauffage, du ménage, Internet, l'eau, électricité, Et quelquefois, elles financent encore un petit peu de collection. Mais avec la prise de compétences de la de la l'interco, enfin de la communauté de communes, euh, bah, ça tend quand même à diminuer. Donc la communauté de communes, elle gère des bâtiments qui sont intercommunaux, généralement les médiathèques tête de secteur, et puis bien sûr la rémunération des agents, euh, le financement des actions culturelles, euh, et puis tous les fluides dont on a besoin, chauffage, élec, etc. Là-dessus. Euh, on a vraiment un lien très fort avec la médiathèque départementale, donc je ne vais pas m'étendre maintenant puisque c'est le sujet de la deuxième partie, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment c'est notre grande sœur, quoi. elle nous aide pour tout. Et enfin, on a évidemment, on s'inscrit dans des dispositifs de la DRAC euh, avec différentes subventions, que ce soit le Centre national du livre, le contrat territoire lecture, et puis il y a la dotation globale de décentralisation. Et Passeur de Maux. Donc, Passeur de Maux, c'est une association hyper structurante sur notre territoire et qui, historiquement, euh, a été à l'origine de la mise en réseau de, de nos médiathèques. Donc, c'était à la base, euh, alors je ne sais plus, mais Lucie vous fera un point sur, euh, sur Passeur de Maux, mais c'était euh, l'association des bibliothécaires du Livre à doigts forès qui était bénévole. Et ça a vraiment euh, servi de socle à la mise en réseau. En 2018, les bibliothécaires, euh, ils avaient l'habitude de travailler ensemble sur des projets. Euh, ils n'étaient pas agents intercommunaux, mais ils avaient cette habitude-là. Et ça, c'est grâce à Pasteur de Monde. Mais je m'étends pas parce que c'est Lucie qui en parlera mieux que moi. Et donc, avec tout ce petit monde, on fait plein de choses. Euh, je crois que vraiment, ce qu'il faut retenir dans les bibliothèques rurales, c'est qu'on euh, est des vrais couteaux suisses, quoi. On fait plein de trucs. Euh, on, on essaye le plus possible de ne pas travailler en silo euh, et de s'appuyer sur toutes les ressources du territoire. Ce qui veut dire qu'il faut connaître les interlocuteurs, euh, il faut beaucoup réseauter, il faut aller partout. Voilà. Et donc, on arrive, je vous ai mis un, un petit récap en fait de nos... Bas de, des chiffres clés parce que le rapport de la SLL c'est un, un peu fastidieux euh, mais en gros, l'année voilà, dernière on a prêté 97 000 documents alors c'est essentiellement du livre hein. euh, on n'a pas beaucoup de collections multimédia parce que ça coûte cher, donc c'est souvent la, la médiathèque départementale qui nous donne un coup de main euh, on n'a pas beaucoup de, de collections euh, euh, de CD par exemple par contre on a beaucoup de jeux le jeu, la ludothèque, enfin les ludothèques, elles sont inscrites dans le, le fonctionnement du, du réseau. On a mis du jeu partout pour essayer aussi d'attirer des publics différents, des adultes, lecteurs, etc. On a un système de réservation, euh, donc on a 9000 documents qui ont des actions culturelles. On est 14 agents, mais l'équivalent de 12,5 et, 12 et équivalent en plein. On a une grosse équipe de bénévoles, donc 117, 117 bénévoles qui œuvrent avec nous pour la, pour la lecture publique. Il y a 37 communes sur 58 qui sont équipées d'une bibliothèque. Euh, voilà, bah je vous laisserai regarder les chiffres, on ne va peut-être pas s'étendre. Et en gros, j'ai un taux d'inscription de 18 Voilà donc, ça m'amène à ma, à ma partie sur la médiathèque départementale. Donc, comme je vous l'ai dit, notre réseau, il fonctionne beaucoup avec la médiathèque départementale euh, sous plusieurs formes. La première forme, c'est que euh, historiquement, l'AMD avait euh, des, des bibliobus qui se rendaient chaque jour, chaque semaine euh, ou une fois par mois euh, dans, des, dans toutes les bibliothèques du partenaire du Puy-de-Dôme. Et puis, quand les bibliobus ont été supprimés, il y a eu un service, finalement, de, de livraison, de sélection documentaire qui a été mis en place. Donc, le principe, c'est que chaque bibliothèque bénévole partenaire et conventionnée avec la LD euh, peut choisir 150 documents, alors par type de support, pas précisément par titre, d'accord Par type de support et être livré. Euh, ce qui permet notamment dans les petits lieux de, de renouveler assez régulièrement les fonds. Et ça nous fait un soutien documentaire énorme euh, parce qu'on ne serait pas en mesure d'acheter beaucoup de documents pour les renouveler aussi facilement pour les 37 lieux. Donc, soit les, les, les bibliothécaires bénévoles remplissent ces sélections, soit ils peuvent se rendre sur place. Comme je vous l'ai dit, Clermont-Ferrand, c'est à une heure et demie de chez nous. Quoi. Donc, euh, quand il y a de la neige, euh, voilà, on le fait très peu. Et ces sélections, c'est vraiment très important pour nous. En plus, elles sont faites vraiment… Euh, comment dire, euh, intelligemment, c'est-à-dire suite à ce qu'on a déjà emprunté, à nos préférences, à ce qu'on qu donne, etc. Ce qui est très important aussi dans notre fonctionnement aujourd'hui, c'est qu'on partage notre catalogue en ligne avec l'AMD. Donc, tous les documents de la médiathèque départementale sont réservables par nos lecteurs via ce site Internet finalement partagé. Donc, ce n'est pas, pas le site Internet qui est partagé, c'est le, le SIGB. On a le même, c'est euh, Cirtis qui est une, euh, un nouveau produit sur le marché, qui, euh, qui euh, applique les normes de la transition bibliographique. Et donc, on a accès, en plus de nos documents, à tous ceux de la médiathèque départementale. Et donc, on peut faire des réservations pour nos usagers sur ces documents-là. Ça nous donne aussi une bonne vision de, de, bah, de tout ce qui est à disposition du public. Ça, c'est le siGb donc, c on a été Territoire Test au lancement euh, et puis aujourd'hui, euh, bah voilà, on continue à, à faire euh, progresser ce, ce, ce système de gestion. Et puis, le deuxième service que l'AND nous, nous fournit, c'est la, bah, la possibilité d'avoir un site Internet autonome. Donc, euh, voilà, vous le trouverez sur, euh, sur Internet. Euh, ce site Internet, évidemment, c'est une vitrine pour toutes nos actions et c'est aussi l'endroit où Les adhérents peuvent accéder aux ressources numériques de la médiathèque départementale. Donc, c'est les e-books, c'est la VOD, c'est la formation, la presse, etc. C'est un bouquet de services qui s'appelle Mediadome et qui n'est pas gratuit. D'accord Mediadome, ça coûte à peu près 7500 euros par an, mais ça les vaut. Là aussi, ce qui est important dans nos bibliothèques rurales, c'est que, qu'on euh, eh ben, a beaucoup de délais de route, on a beaucoup de distance, euh, les coordinatrices, elles assurent une partie de la circulation des documents, mais pas tout. La médiathèque départementale, elle nous prête un agent en fait, de, de son service qui achemine toutes les semaines dans les six têtes de secteur les documents réservés, empruntés, en transit, en retour. Ça, c'est une, une respiration pour nous euh, qui est énorme. Parce que enfin, sur les 37 lieux, on serait beaucoup sur la route. Et cet agent-là, euh, eh ben, il nous fait cette circulation, en tout cas une partie. L'autre manière de faire circuler les documents chez nous, c'est les bénévoles. Donc, il y a pas mal de bénévoles qui descendent dans les têtes de secteur, ramener les emprunts les transits, et puis les cordeaux. Ensuite, l'AMD pilote certaines actions culturelles. Chez nous, donc là récemment, on a reçu la, la bon, à titre vraiment anecdotique, mais c'est important pour nous. Ça donne une visibilité. On a eu la conférence de presse de lancement du prix pour les bébés donc la médiathèque. Elle, la médiathèque départementale, elle pilote l'opération ouvrez ouvrir les livres aux bébés, qui consiste à offrir un album euh, au tout petit né dans l'année. Elle fournit aussi, des. on a signé une convention donc MD du Puy-de-Dôme et réseau des médiathèques avec la fondation Valentin Huy, euh, qui s'occupe des malvoyants et des aveugles. Et euh, ça nous permet d'avoir du matériel spécifique, donc euh, en local, pour nos adhérents. Et ça, c'est important. On pourrait les acheter par ailleurs, mais ça voudrait dire qu'il faut faire des coupes ailleurs. Et puis enfin, c'est le Conseil départemental du Puy-de-Dôme qui finance une partie de notre saison culturelle, donc pas bah, plus de 2 millions. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Euh, historiquement, la MD. Prête aussi... On a, on a le temps, hein, Julia. Ouais, okay. ouais. La MD prête aussi des supports de médiation. On a euh, la possibilité de réserver en ligne euh, des racontes tapis, euh, des marottes, des camis-feuilles, des choses qu'on n'a pas forcément. Euh, Il faut aussi un gros travail de mal thématique, donc euh, mal musique, mal littérature, mal euh, non sexiste, etc. Et puis ils ont développé euh, des mal numériques. Alors ça c'est vraiment chouette. Donc ils ont eu le, le label, vous savez, bibliothèque numérique de référence. Et avec ça, ils ont créé plein de mal qui nous permettent de tester, d'utiliser des outils dans nos propres actions culturelles avec des, des tablettes, des casques de réalité virtuelle, etc. Et ça, on ne pourrait pas le faire sans. Et, euh, et enfin, non, ce n'est pas enfin, mais en tout cas, euh, aussi une grosse, un gros projet qui nous a occupés l'année dernière, c'est les rénovations. Donc, euh, On a des bibliothèques, qui, bah, la bibliothèque d'Ambert, qui a été ouverte en bibliothèque euh, en 2003, et qui vraiment nécessitait un, un travail de réimplantation des collections, de, de réfléchir aux nouveaux usages, etc. On a été accompagnés par la DRAC et par la MD, euh, qui nous a vraiment euh, voilà, soutenus dans nos projets, accompagnés, euh, fait de l'ingénierie. Euh, et, et on a pu rénover donc euh, une partie de la médiathèque et changer le mobilier. Je vous ai mis une photo d'un lecteur confortablement assis, ce qui n'était pas le cas bon. <rire> Et puis enfin, les formations. Donc, euh, la communauté de communes organise des formations à destination des salariés, euh, parfois à destination des bénévoles aussi, mais on a euh, vraiment la chance de pouvoir emmener tous nos bénévoles, enfin, ce qu'ils souhaitent, hein, sur volontariat, bien sûr, euh, à des formations qui sont faites par la médiathèque départementale et en partenariat avec le CNFPT, et qui vraiment collent euh, à nos enjeux, collent à nos besoins, collent euh, vraiment pour le développement de la lecture publique sur notre territoire. Et dans ce cadre-là, on a eu donc la formation, bien sûr, de base à tout nouveau bénévole qui arrive sur la gestion de petites bibliothèques, sur euh, la, la, le site inter, le comment dire, le SIGB, le, le, le, le système de gestion, qui n'est pas simple, c'est une voiture de course, mais il faut bien le paramétrer. Euh, communiquer sur les réseaux sociaux, lire autrement avec le format DAISY, euh, accueillir une compagnie, comment on accueille une compagnie, est-ce qu'il est, faut faire des résidences, pas des résidences, voilà. Des questions qui alimentent notre pratique et qui alimentent aussi les projets que l'on peut mener avec, euh, avec les bénévoles. Et puis aussi, on a fait euh, des formations sur la coordination de réseaux. Et ça, c'était vraiment chouette d'avoir des retours d'expérience de d'autres réseaux, bien sûr mais aussi à l'intérieur même de notre propre réseau. Et voilà. Et là, le gros projet qui, euh, qui arrive, c'est qu'on vient de signer un, un nouveau contrat territoire lecture, donc euh, avec la DRAC, et puis l'AMD la est là en soutien et en, en ingénierie, finalement. Et là voilà, je vous ai mis un petit un petit récap jusqu'en juin de tout ce qui nous occupe, à savoir le lancement d'une bibliothèque humaine. Euh, voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Mais en gros, voilà. Merci beaucoup, Lydia, pour cette, cette belle présentation. Ben voilà, on a déjà des questions de Sophie Verlaine. Euh, tous les bénévoles qui intègrent une équipe suivent la formation, donc gérer une petite bibliothèque, charte du bénévole, devoir Non, généralement, c'est sur volontariat, donc euh, ce n'est pas systématique. En revanche, chaque nouveau bénévole euh, signe une convention. Donc, ce n'est pas une convention, c'est une charte, une charte du bibliothécaire volontaire où on fait le point sur euh, bah, les missions, sur leurs envies, sur leurs compétences. Euh, sur euh, ce qu'ils ont envie de développer dans leur bibliothèque communale, euh, voilà. On a aussi des temps par coordinatrice, donc les, les coordinatrices qui gèrent les petits secteurs, elles prennent aussi du temps pour former localement les, les, les bénévoles qui en font la demande, mais c'est pas systématique, c'est vraiment cas par cas. N'hésitez pas à vous manifester aussi si vous souhaitez prendre la parole. On, on peut vous la laisser bien volontiers. Et du coup, comme on a un tout petit peu de temps, Julia, je me disais, est-ce qu'il y a un projet que, sur lequel tu voudrais revenir parmi les projets 2022 qui étaient affichés C'était écrit. En tout cas, moi, mon écran était petit, alors je n'ai pas eu le temps de tout, tout lire, mais peut-être un ou deux qui… Qui, voilà qui est marquant ou... eh ben j'en parlais euh, j'en parlais tout à l'heure sur euh, sur les bibliothèques humaines donc euh, on a besoin sur notre territoire de travailler la, la cohésion on a besoin de faire du lien entre des nouveaux arrivants qui notamment ont, ont un, sont arrivés sur le territoire suite au bas à la crise du Covid, au confinement et qui euh, et qui s'installe de façon on l'espère durable et puis les anciens, euh, c'est une population assez âgée quand même sur mon, sur mon territoire. Et le lien entre ces deux groupes n'est pas forcément simple. Euh, donc, on, on s'est dit avec l'équipe que ce qui serait bien, c'est de faire se rencontrer des publics qui ne se rencontreraient pas si on ne créait pas cet événement. Et donc, on s'inspire des, bah de, voilà, des différents dispositifs de la bibliothèque humaine euh, avec une ethnologue et avec l'association la, la, Carton Plein qui est de Saint-Etienne, que certains doivent connaître ici, et qui nous accompagne sur un dispositif qui s'appelle les livres vivants. Et donc, on cherche des… en s'appuyant sur les, les bénévoles qui sont dans les bibliothèques locales, euh, elles repèrent des, des pépites, en fait, du territoire, et puis on va essayer de mettre tout ça en récit pour créer une rencontre des livres vivants en fin d'année. Donc, ça, c'est un gros projet qui nous intéresse beaucoup, sur lequel on travaille. Et puis après, en lien avec le contrat territoire lecture, euh, on s'intéresse aussi beaucoup au public éloigné. Donc, euh, on a beaucoup d'aînés, euh, des seniors qui sont dépendants et avec lesquels on travaillait peu. C'est-à-dire, il y avait des bibliothécaires qui se rendaient à l'EHPAD pour euh, faire de la présentation de, de livres. Ou... Mais avec la crise du Covid, tout ça, ça a été stoppé net et les gens se sont retrouvés euh, abandonné en fait quelque part donc il y a eu un, vraiment une volonté de l'équipe de bah, de retourner vers ces publics là et puis d'essayer de développer des dispositifs des outils qui nous permettent de, de faire des animations plus finalement plus efficaces dans les locaux quoi. donc ça on travaille avec avec valentin lui on travaille à mettre en place la plateforme Eol, on travaille avec les camis cyclettes donc c'est un projet d'avoir des vélos électriques parce que parallèlement aussi dans notre secteur, on travaille sur un plan vélo au niveau euh, voilà, de, de la COCOM. Et l'idée, c'est peut-être d'avoir des vélos électriques qui sont euh, adaptés en petit théâtre de rue, quoi, pour qu'on puisse aller un peu partout euh, et, puis, et puis sortir des murs. Quoi. Merci beaucoup. Alors, quelques questions des collègues, un peu sur le, le fonctionnement. Alors, une sur la politique documentaire, est-ce qu'elle est commune est complémentaire, et complémentaire et une autre plutôt sur le profil des coordinateurs du réseau Est-ce qu'ils sont catégorie B, leur mission, le temps de travail euh, Voilà, un peu sur le, le fonctionnement. OK. Euh, le, la politique documentaire, euh, on a fait une charte des collections. Donc on, on, le réseau est tout jeune, hein, il, a, il a fusionné en 2018 avec deux années covid euh, mais en gros on s'est mis d'accord sur ce qu'on achetait mais pas forcément finement c'est à dire on partage des outils électres donc chacune chaque coordinatrice euh, voit un peu ce que tout le monde achète on est d'accord sur les niveaux de, de collection donc euh, on n'achète pas du niveau 4 quoi clairement c'est grand public après tout ce qui est un peu plus compliqué on s'appuie sur la médiathèque départementale. Mais par contre, on est d'accord sur les objectifs communs, c'est-à-dire euh, rendre les bibliothèques accessibles, donc avec euh, du livre en grand caractère, de rendre les, les collections attractives. Donc, euh, euh, On s'appuie aussi sur euh, des petits des suggestions, des petits groupes de, de, de personnes qui nous aident, notamment des usagers, sur euh, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. Et au niveau des coordinations de secteurs, il y a pas mal de travail qui est fait avec les bénévoles. Donc, euh, on a des bénévoles qui, euh, qui qui donnent leur avis, en fait, et, et généralement, c'est construit ensemble. Donc, la, la politique documentaire, je dirais qu'aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait intégrée, euh, mais elle a des bonnes bases. Quoi. Ensuite, les profils des coordinatrices, euh, on est une, une communauté de communes rurale. Donc, faut pas se leurrer. Il hein. euh, y a un seul A, c'est moi. <rire> et après, j'ai deux B, et tout le reste, c'est des agents de catégorie C des agents qui ont été euh, du milieu associatif et qui ont été mis en CDI euh, au moment de la fusion. Donc, j'ai des coordinatrices qui sont généralement de catégorie C euh, et qui, euh, je réfléchis en même temps que je vous parle, ouais, mais deux B, il y en a une qui est responsable de la médiathèque d'Ambert et l'autre qui est responsable de la gare de l'utopie, qui sont les plus gros lieux quoi, de, de mon réseau de médiathèque. Et la coordination sur leur, sur leur, par exemple à 35 heures, la coordination, ça représente, euh, je dirais, euh, la moitié de leur temps de travail. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, alors, je, je, ce que je pense qu'on peut faire, c'est, de toute façon, Julia, tu restes avec nous, euh, donc on, on va laisser euh, la parole euh, au passeur de mots. Euh, voilà. Lucie, je ne sais pas, hop, je vous ai perdu, si tu es bien là. là. Voilà. Et puis, ce que je propose, c'est que si euh, alors vous avez des questions pour Lucie, eh ben, euh, elle y répondra. Et puis, si à la fin, on a un petit peu de temps, on pourra continuer à, à échanger sur ces sujets-là. Voilà. Et l'idée, c'était aussi euh, de voir un peu les différents types d'acteurs sur un territoire euh, commun. Donc, je remercie beaucoup Lucie qui, comme... Euh, comme Julia a accepté d'intervenir un peu au pied levé. Et donc, Lucie est animatrice et lecture à l'association Passeurs de mots. Et bonjour tout le monde. Il euh, y a peut-être des petites choses qui vont se recouper et se compléter avec euh, ce qu'a dit Julia. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant parce que euh, les, les histoires de nos deux structures sont euh, quand même liées et le sont toujours. <rire> euh, Passeur de mots, c'est euh, une association qui a pour but de promouvoir le livre et la lecture euh, sur tout son territoire d'action. Euh, elle existe depuis un peu plus de 35 ans, et, euh, et donc on travaille et on met en lien euh, différents, euh, différents partenaires sur, euh, sur le territoire du parc du Livradois-Forez, donc qui comprend euh, la communauté de communes Amber-Livradois-Forez et le réseau de, de Julia. Euh, voilà, Passeur de mots, c'est une association loi 1901 euh, et qui anciennement euh, s'appelait l'Association des bibliothécaires du Livradois Forez, comme l'a dit Julia, parce que effectivement euh, à l'origine, en 1985, euh, l'association a été créée euh, sur la volonté commune du parc euh, Livradois Forez. Et des bibliothécaires du territoire euh, de se structurer de diffuser le livre et puis d'avoir un peu de, de soutien et de, et de mise en réseau donc l'association elle avait, elle a vraiment été créée pour ça euh, à l'origine et à l'époque où en fait il n'y avait pas de réseau livre et lecture euh, sur, euh, sur tout le territoire du, du parc quoi euh, aujourd'hui l'association elle a quand même évolué les missions ont évolué et euh, on a une grosse mission toujours de soutien et de mise en réseau euh, mais plus seulement des bibliothécaires, mais des acteurs du livre, et du coup qui sont euh, librairies, bibliothèques, mais aussi des associations et, euh, et différents partenaires aussi, et du coup ça peut être collège, lycée, euh, éducation nationale, etc. Voilà, et puis euh, on a aussi de plus en plus une mission d'animation en, en direct en fait, avec les publics. Et du coup, euh, l'association évolue un peu et passe de l'ombre, euh, un peu dans l'ombre euh, en soutien en bibliothèque, à de plus en plus d'actions envers les publics et, euh, et différentes euh, animations et pour les différentes tranches d'âge. Voilà, euh, je n'ai pas préparé de, de PowerPoint, on va rester sur comme ça une présentation, mais par contre, j'ai quelques cartes à vous montrer. Euh, Peut-être la première, est-ce que vous la voyez euh, La première, c'est pour situer le, le territoire euh, voilà, par rapport à la région. Euh, nous, on est ici sur le parc naturel régional du Livradois-Forez, et donc on est à cheval sur quatre départements. Euh, la Loire, un tout petit peu là, sur cette partie-là, l'Allier pour le Haut, le Puy de Dôme en grosse partie euh, tout ici et la Haute-Loire euh, sur le sud euh, du, du parc euh, voilà euh, le territoire de passeur de mots correspond plus ou moins au territoire du, du parc alors je vais essayer de vous montrer une autre carte hop alors voilà, la par, le, le territoire de, de passeurs de mots, euh, c'est environ 200 communes qui sont, qui sont dans le territoire de l'association, dont seulement 8 qui ont plus de 2000 habitants, donc on est vraiment sur un, un territoire rural. Euh, et ça touche 11 communautés de communes. Donc, il y en a certaines qui sont vraiment euh, en, en partie euh, sur des, des petits morceaux. Et euh, c'est principalement quatre communautés de communes euh, qui adhèrent entièrement à l'association et qui, sont, euh, du coup, qui bénéficient de toutes nos actions enterrement. Euh, amber livre forez forese euh, thiers d'or et Montagne, euh, sur la partie de Lezou, entre d'Or et Allier et Billon Communauté, donc euh, quatre. Euh, voilà. Euh, et ce territoire-là, c'est 112 000 habitants euh, du coup, qui sont répartis sur le tout le territoire. Et donc, euh, en termes de partenaires, ça regroupe euh, environ 90 médiathèques, euh, bibliothèques, ludothèques et points lecture avec qui on, on travaille huit librairies qui sont réparties sur, sur tout le territoire et puis 30 collèges et lycées qui sont, qui sont aussi répartis et un certain nombre d'écoles, mais je ne les ai pas comptées, voilà, sur, sur tout le territoire aussi. Donc, ça fait quand même de nombreux partenaires sur les projets avec qui travailler et, et à mettre en lien aussi. Euh, voilà, j'ai une autre petite carte à vous montrer. Um... Euh, tout à l'heure Julia a montré la, la répartition et la classification des médiathèques sur le territoire de la comcom -Com. euh, là c'est vraiment sur le territoire de passeurs de mots et du coup on, on voit effectivement ce que sur les, les, les six médiathèques qui sont en A euh, il y en a trois qui se trouvent sur la, le réseau dont Julia parlait tout à l'heure Amber, Livradois-Forez et, euh, et sinon on se rend compte que c'est quand même vraiment disparate en fonction, en fonction du territoire et en fonction des endroits il faut se rendre compte que le territoire est quand même assez large et quand on va du nord vers Riz jusqu'à Allègre euh, euh, au sud euh, il faut presque deux heures en fait pour pouvoir traverser euh, tout le territoire c'est des petites routes et quand c'est enneigé euh, c'est pas évident de rejoindre tous les villages et toutes les communes euh, à tous les endroits voilà et euh, peut-être une dernière carte est-ce que là vous la voyez la nouvelle euh, La pour l'instant on est resté sur la même sur l'autre ok alors -là. Euh, ici, du coup, vous revoyez, c'est le territoire toujours de passeurs de mots et avec en gris, du coup, toutes les communes qui sont touchées par les actions ou les projets de passeurs de mots. Je vous les détaillerai un peu tout à l'heure, mais ça peut être vraiment des actions concrètes ou euh, des partenariats, de la mise en réseau, euh, du soutien, des formations, euh, des choses comme ça. Mais euh, voilà, globalement, on essaye d'intervenir vraiment sur, euh, sur tout le territoire et on, on est euh, partenaire, relais et soutien euh, sur plusieurs communes et, euh, et communautés de communes. Voilà. Euh, Peut-être un petit point euh, historique sur, sur l'association et aussi qui permettra un peu de, de, de dérouler un peu tous les projets et, et actions qu'on qu peut proposer. Euh, l'association, elle est née en 1985, donc comme je disais, à l'initiative du parc et des, des bibliothécaires pour la plupart bénévoles euh, à l'époque euh, du territoire. Et donc, il n'y avait pas du tout de structuration de, de réseau à cette époque-là. Euh, à partir de 1989 et jusqu'en 1993, il y a eu euh, un gros travail qui a été euh, initié autour de l'oralité et du conte, et du coup de la mise en lien euh, de l'oralité et du livre, euh, pour passer de, du, du goût de la parole conteuse au, au goût de lire. Euh, parce que depuis le début, euh, la, le principal objet de passeur de mots, c'est quand même de développer le côté lecture-plaisir, euh, vraiment, et, euh, et l'animation euh, du livre. Euh, et c'est du coup à cette époque-là, de 89 à 93, qui a été créé un, le groupe Passeurs d'Histoire. C'est un groupe de bénévoles euh, à passeurs de mots qui sont formés euh, sur le conte et la lecture à voix haute et qui euh, interviennent, euh, relaient un peu euh, cette, cette parole contée et, euh, et c est, c est ce, cet axe d'oralité dans l'association, mais aussi auprès des partenaires et qui peuvent intervenir sur euh, des, des projets de, ben, de médiathèques, mais aussi de partenaires culturels et qui donc, Monte des séances comptes ou des séances lecture euh, et interviennent auprès de partenaires. Donc ça peut être par exemple pour la nuit des musées au musée de la céramique euh, à Lezou euh, ici. Euh, ça peut être euh, à Amber lors d'une journée autour des violences faites aux femmes, une intervention lecture à voix haute sur le marché. Euh, ça peut être euh, en haut du puits de dôme, une lecture autour de la nature ou une séance de compte autour de la, na la nature ou avec, euh, avec euh, les CCAS ou avec une association qui fait du, du placement d'enfants et du coup sur des séances enfants-parents, des choses comme ça. C'est assez varié, assez différent. Voilà. Euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou à m'interrompre au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure pour pas que ça fasse trop exposé non plus. Euh, à partir de 1993 et jusqu'à 97, il y a une seconde action vraiment d'envergure et ça a été le deuxième axe, un peu de passeur de mots, c'était euh, promouvoir la littérature pour la jeunesse. et Du coup, il y a tout un travail qui a été fait avec l'Éducation nationale euh, sur la création d'un prix littéraire jeunesse euh, qui s'appelle le Livre et le Jeunesse et qui euh, va fêter l'année prochaine donc sa 25e année. Et donc c'est un gros partenariat entre les médiathèques du territoire, l'éducation nationale et passeurs de mots. Et du coup, c'est une proposition de, de, une, de sélection de cinq livres en classe et puis différentes animations qui sont menées tout au long de l'année, des rencontres d'auteurs et d'autrices, des, des journées finales d'animation, des séances de contes en classe, etc. Et là-dessus, par exemple, cette année, c'est 91 classes qui se sont inscrites, à peu près 1200 enfants qui, qui participent encore à ce, à ce prix-là. Voilà. Euh, suite à ça, euh, de 98 à 2001, il y a eu un peu l'idée de conforter euh, un peu ces partenariats et développer ce qui existait, et euh, notamment avec la création d'un prix littéraire ado. Et donc là, ça a été le développement des partenariats avec les collèges et lycées du territoire. Et donc, pareil, c'est une sélection de, de livres qui sont proposés en collège et lycée. Euh, les personnes qui mènent ce projet sont des professeurs documentalistes euh, en collège et lycée. Euh, des médiathécaires et des, des salariés de passeurs de mots. Euh, voilà. Et donc pareil, différentes animations euh, avec notamment des compagnies de théâtre pour des lectures spectacles qui sont proposées en collège et lycée, euh, des animations, des rencontres d'auteurs euh, autour de, de ce prix toute l'année. Euh... Entre 2009 et 2015, il y a eu toute une période un peu de réflexion autour des nouveaux usages euh, ben, liés au numérique, euh, et puis un état des lieux un peu de, du territoire, euh, une réflexion sur un, le projet associatif parce que à ce moment-là, les, les réseaux commençaient à se structurer et à évoluer, euh, et du coup, Passeur de mots a, a aussi travaillé sur son projet associatif et sur ben, qu'est-ce que l'association allait devenir pour pas euh, faire doublon en fait, parce qu'il y a aussi la médiathèque départementale avec qui on travaille, les réseaux euh, sur les communautés de communes et en fait de ne pas démultiplier et les acteurs et les propositions et créer un millefeuille un peu. Euh, voilà, donc il y a eu toute cette réflexion-là qui a été faite avec les partenaires. Euh, et puis c'est aussi sur cette période-là qu'a qu a été développé beaucoup notre programme de formation. Euh, du coup, on, on propose euh, tout, un, tout un plan de formation à, destinataire des, à destination des médiathèques, euh, mais aussi, euh, des, ça peut être des particuliers ou euh, des professionnels de la lecture, de la culture, de la petite enfance, de l'éducation. Euh, voilà, les formations sont gratuites à partir du moment où soit la structure adhère ou euh, la personne adhère. Euh, voilà. Et euh, ça peut être des, des formations autour de la lecture à voix haute, euh, avec des compagnies de théâtre, euh, autour du conte, euh, de l'oralité. Ça peut être euh, autour de l'utilisation de Kamishibai, mais aussi euh, autour de comment on fait une sélection pour un prix littéraire, euh, ça peut être autour de la petite enfance, euh, voilà différentes choses qui sont, qui sont proposées et euh, on développe aussi des, des formations pour les acteurs éducatifs et du coup euh, plutôt comment utiliser le livre euh, dans euh, les accueils collectifs de mineurs, euh, du coup euh, les centres sociaux, centres de loisirs, etc. et comment on utilise aussi le livre comme outil euh, dans ces espaces-là. Voilà, euh, et du coup, de 2015 à 2017, euh, ça, ça a été un peu une étape d'ouverture vers des nouveaux publics, euh, des nouveaux partenariats, et puis euh, cette idée de sortir un peu de la confidentialité de l'association euh, de juste au sein de son réseau pour aller euh, du coup vers de l'ouverture plus, plus générale. Et euh, notamment, du coup, il y a eu deux, deux projets là, qui se sont créés sur cette période-là, le prix Classé Premier, qui était un prix littéraire adulte, euh, à destination euh, des médiathèques et du coup des, des utilisateurs de, des médiathèques, euh, et c'était une sélection de premiers romans, euh, voilà avec des interventions d'auteurs, ce genre de choses, et euh, ce prix n'existe plus en tant que tel, euh, aujourd'hui il a évolué. Et puis, euh, la création d'une résidence d'auteur qui, euh, euh, à l'origine, était portée euh, donc par euh, plusieurs médiathèques euh, qui font aujourd'hui partie de la, de la communauté de communes en berl ivra Et lors de la fusion, euh, Passeur de mots a récupéré euh, la coordination de cette résidence d'auteur qui est soutenue par la DRAC. Et, euh, et du coup, là, c'est la proposition de, de médiation. Euh, c'est vraiment une résidence à destination des adolescents et adolescentes. Euh, pour euh, du coup une rencontre soit d'illustrateurs, illustratrices euh, ou auteurs de, de bandes dessinées et euh, avec pour but de créer des médiations en collège, lycée mais aussi pour des associations euh, jeunes euh, et des médiathèques et l'idée c'est de pouvoir mettre en lien euh, vraiment tous ces, tous ces partenaires et proposer des médiations. Euh, voilà, et donc en 2017, euh, l'association euh, des bibliothécaires du Livradois Forez change de nom et devient passeur de mots et évolue aussi euh, donc, euh, avec ce que je disais tout à l'heure autour de sa structuration et de la proposition de s'ouvrir vraiment à du plus large public et sortir de la confidentialité. Euh, l'émission évolue et puis euh, donc c'est à part, depuis 2017 que vraiment euh, on sent une grosse évolution dans dans l'association euh, une diversification des projets et, euh, et des publics et vraiment euh, pour se tourner plus vers de l'animation la, directe et, euh, et donc là il y a plusieurs projets qui ont vu le jour depuis 2017 euh, notamment tout un dispositif autour de la petite enfance euh, qui s'appelle petit à petit Babyli c'est pas un événement particulièrement, mais c'est euh, de la mise en réseau et de la mise en lien euh, avec des médiathécaires, des professionnels de la petite enfance, euh, des libraires, des particuliers, euh, pour euh, lancer un peu une dynamique sur le territoire autour de la petite enfance. Et du coup, ça peut être des formations, euh, de la mise en place de projets communs, des séances de lecture qui peuvent être proposées euh, dans les établissements de petite enfance, euh, de la formation des professionnels, euh, des accueils d'auteurs spécialisés euh, autour de, de ces publics tout-petits et le prêt d'outils pédagogiques. Euh, on a repris euh, l'exposition de la médiathèque départementale autour de la lecture pour les tout-petits et du coup, on, on se charge aujourd'hui de, de la faire tourner sur, sur le territoire et de la prêter aux médiathèques. Et puis, on a aussi une, une malle pédagogique euh, pour les 0-3 ans et, euh, et du coup l'idée c'est de pouvoir la prêter aux bibliothèques et animer des choses autour de cette malle et de ce fond euh, vraiment tout petit euh, voilà il y a aussi la création d'un prix euh, adulte le prix passeur de mots qui est un prix littéraire euh, à destination des médiathèques euh, on développe aussi beaucoup dernièrement euh, des ressources pédagogiques qui sont là en soutien pour des médiathèques mais aussi pour des structures associatives des collèges des lycées et du coup, c'est principalement des mâles euh, qui euh, regroupent des ressources documentaires, des jeux et des pistes d'animation. Et du coup, on a une malle de lutte contre l'illettrisme, euh, avec euh, un, tout un tas de propositions d'animation et de, et de ressources documentaires, euh, mais aussi la proposition d'une formation avec le Centre Ressources Illettrisme euh, qui aura lieu en septembre, et euh, voilà l'idée de pouvoir un peu lancer une dynamique sur le territoire euh, autour de ce sujet. Euh, on a aussi une malle de lutte contre les stéréotypes de genre qui s'appelle ni poupée ni super-héros et euh, qui elle euh, est proposée pour des 7-10 ans et, euh, et voilà l'idée de monter des animations autour de ça. Euh, et puis dernièrement, une malle qui s'appelle être et aimé, qui est une malle de lutte contre les, les LGBT-phobies et, euh, et qui est en lien avec un, un projet de micro-lecture qui, eu euh, qui a lieu depuis l'année dernière en collège et lycée. Euh, L'idée, c'est de, de proposer une micro-lecture à partir de livres de la malle et puis un temps d'échange et de discussion avec les jeunes autour de, de cette thématique de lutte contre les discriminations anti-LGBT. Et là-dessus, on a aussi été accompagné par une association lyonnaise, euh, ce qui nous a aussi permis de proposer une formation euh, à destination des, des professeurs documentalistes des collèges et lycées qui participaient, mais aussi des médiathécaires. Parce qu'on s'est rendu compte que sur ce sujet-là, les adultes étaient aussi souvent plus démunis que, que les, les ados. Euh, et puis c'est aussi des projets ponctuels, euh, partir en livre, euh, des, des cercles de compteurs qui sont mis en place dans des écoles ou dans les médiathèques, euh, un travail en lien euh, avec euh, le cinéma itinérant du territoire, euh, des soirées euh, lecture à voix haute autour de l'humour et de la liberté en librairie, euh, et puis, euh, voilà, tout un tas de, de projets qui sont plus euh, ponctuels à l'année. Et, euh, et pour finir, euh, dernièrement, le gros projet de, de passeur de mots et qui euh, illustre bien toutes ces évolutions de, de l'association et du territoire, c'est la petite Roberte, qui du coup est une médiathèque euh, ambulante euh, sur tout le territoire. Et peut-être je peux vous montrer une image, ce sera quand même euh, plus sympa. Alors... Euh... Où est-ce que. Est-ce que vous voyez Oui, pardon, excusez-moi, ouais, par... je trouve ouais, mon micro, oui. Euh, voilà donc la petite Roberte qui est une, une remorque et du coup euh, de laquelle s'ouvre Siamac dans lequel on peut s'allonger, il y a aussi une table, des chaises et euh, des rayonnages et euh, le but de cette petite Roberte c'est de pouvoir euh, aller un peu partout sur le territoire, euh, notamment euh, sur des événements ou des projets où le livre n'est pas forcément présent ou si le livre est déjà présent euh, de pouvoir euh, apporter un autre axe, euh, notamment sur les projets de médiathèque par exemple euh un autre un autre lien voilà et, euh, et du coup elle fait euh, ses premières sorties euh, sur le printemps euh, auprès de, de avec différents partenaires sur des projets qui sont co-construits et du coup sur une douzaine de projets sur le, le printemps et l'été euh. voilà et on dire, on la photo de quoi ouais. on va remonter la photo, photo. On peut un petit format ah mince c'est un petit format ouais, Comment, euh... ouais. En fait, en fait, juste, tu double cliques c'est tout je crois pas que ben c'est juste, ça dépend ce que tu partages. Mais si tu la mets en grand chez toi et ensuite tu partages, ouais, partages celle-là. Celle ah oui, pardon. Et euh, du coup... Là. Est-ce que c'est Oui, c'est le, le, le principe ouais. du biambule mais sans le vélo. C'est une remorque euh, tractée. Voilà. Je réponds à la question que j'ai vue. Euh... Euh, alors, du coup, justement, on a, on a, on a quelques questions qui arrivent. Euh... Alors, euh, comment euh, Passeur de mots est-elle intégrée, si elle est intégrée au, au contrat territoire lecture du réseau Amber Livre à droit forêt et, euh, ben... et puis après, le, les autres, elles sont ensuite, donc on va faire une par une. Et bien, peut-être que Julia, tu pourrais presque mieux répondre que moi euh, là-dessus. Euh, euh, en fait, ouais. c'est notre, euh, notre deuxième contrat territoire lecture. Le premier contrat territoire lecture qu'on a signé avec la DRAC, c'était tripartite avec Passeur de mots. Parce que c'est voilà, une asso qui est, qui, est, qui est hyper structurante pour nous. Et on s'était répartis un peu les, les missions. Donc, euh, toute la partie structuration du réseau, mise en place des, des, euh, voilà, des dispositifs communs, c'était réseau des médiathèques. Et action culturelle, notamment euh, le développement de, de prix, le développement de, du, du livre élu, etc., c'était pas de nous. Là, c le deuxième contrat territoire-lecture, euh, on l'a signé en, en solo, j'ai envie de dire, au niveau de, de, de, du montage euh, du dispositif, mais, euh, mais bien sûr que Passeur de mots va continuer à, à irriguer notre, notre territoire avec des actions qui correspondent à nos objectifs, euh, bah d'aller à l'encontre des, des publics éloignés de la lecture. Et donc, euh, voilà, on, on travaille en, en synergie, c'est vraiment… Un, c'est une asso qui est incontournable pour nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais, mais en gros, Passeur de moi est intégré dans notre CTL par projet. Euh, et justement, avec cette association qui est très riche de projets et d'actions diverses et variées, euh, combien de salariés dans l'association et de bénévoles euh, passeurs de mots pour le moment dans l'équipe, il euh, y a Brice qui est directeur de l'association, euh, Pauline qui est animatrice Livre et Lecture, euh, moi qui suis animatrice Livre et Lecture et puis depuis le 1er avril euh, Caroline a rejoint aussi l'équipe qui est aussi animatrice Livre et Lecture à mi-temps euh, justement pour pouvoir renforcer l'équipe parce que notamment avec l'arrivée de la petite Roberte qui démultiplie les projets, euh, en fait euh, on a de plus en plus d'actions et de moins en moins de temps pour les faire et, euh, et donc voilà et en même temps euh, tout ça ça crée aussi une difficulté euh, sur le financement de, de ces postes puisqu'on a quand même un statut associatif et du coup euh, c'est pas toujours évident euh, là dessus voilà donc pour le moment euh, en fait on est quatre salariés mais euh, on est 3,2 emploi emploi emploi voilà. Après, il y a une équipe de bénévoles, Vous avez aussi voilà. des, euh, il y a des bibliothécaires qui sont bénévoles à Passeurs de Mou, il y a des, ouais. y a des passerelles comme ça. Sur le, le groupe Passeurs d'Histoire, c'est là où les bénévoles sont le plus investis. Il y a une vingtaine de compteurs et compteuses qui sont présentes et une quinzaine de lecteurs et lectrices à voix haute qui, qui interviennent. Et puis, on a effectivement en fait, des, des bénévoles aussi ponctuellement sur des actions, donc peut-être une soixantaine de bénévoles actifs au sein de l'association. Euh, alors, il y a pas mal de questions... Euh... Alors, il y a des questions sur le secteur et les partenariats entre ASO et MD. Après, moi, bon, il, il y avait une autre question aussi avant sur est-ce qu'il y a d'autres associations Peut-être que à toutes les deux, ce qu'on pourrait peut-être demander, c'est qu'on a bien compris l'importance du réseau sur un territoire rural, je crois. Vous avez mis en avant des compagnies de théâtre, des centres sociaux, des centres de loisirs, des professionnels très différents, documentalistes, bibliothécaires, etc. Peut-être… Nous dire comment comment vous voyez ça sur votre territoire, le travail avec, je suppose effectivement qu'il y a d'autres associations, les différentes associations et, et établissements professionnels qui, qui gravitent. Voilà, comment comment vous pourriez parler de ce réseau-là et, et des actions et, et d'essayer de coordonner tout ça au-delà même de, de chaque action d'établissement Ça paraît voilà, très très riche sur ce territoire-là. Lucie, tu veux que euh, euh, Peut-être, euh, en fait... Euh... Moi, je, ça fait deux ans que je suis à Passeur de mots et en fait, je suis, à, en découvrant le, aussi le territoire du Livrado forest je suis quand même assez impressionnée par la diversité justement des, euh, des acteurs et, euh, et du, du réseau qui existe et de l'habitude quand même de, de travailler ensemble et en tout cas l'envie de travailler ensemble, j'ai l'impression qu'il est très forte quand même sur le, sur le territoire et en fait, euh, j'ai l'impression que c'est aussi un peu une obligation euh, de faire ensemble parce que en fait, sinon on est isolé quoi. Et, euh, et en fait, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais qu'on n'est plus fort ensemble, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça sur, sur ce territoire-là. Après, c'est du coup pas toujours évident de faire le lien entre tous ces, ces partenaires parce que chaque, chaque partenaire a vraiment sa réalité. En fait, faire travailler des collèges et lycées, l'éducation nationale avec des médiathèques ou avec des librairies, c'est pas toujours évident du coup parce que tout le monde n'a pas les mêmes réalités et les mêmes possibilités. Quoi. Après, il y a aussi le fait que… Alors, il y a, il y a beaucoup d'acteurs, mais ça reste un, un, à une échelle qui est quand même assez absorbable. On n'est pas sur un territoire à 300 000 habitants, quoi. Donc, très vite, vous avez des personnes aux ressources qui sont identifiées et avec lesquelles on, on va faire on monter les projets. Euh, et l'importance des coordinations, notamment de secteurs, elle est là. C'est-à-dire que, en tout cas, pour le réseau des médiathèques, bon déjà, on a une habitude de travailler, comme je vous le disais, hein, c'est pas en silo, c'est-à-dire c'est très transversal, euh, avec les différents services de la COCOM déjà, et ensuite avec les assos qui, euh, qui font vivre hein, le, le, le territoire à plusieurs endroits. Euh, et chaque coordinatrice de, de réseau a son petit carnet d'adresse qui permet de, voilà, de mettre tout ces, ce petit monde autour d'une table pour des projets ou en lien et de se mettre d'accord sur les objectifs communs parce que c'est plutôt là aussi des fois où il faut vraiment euh, euh, et ben être d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on développe, quand, comment et, et pour qui mais je trouve que quand même sur ce territoire euh, très vite on, on sait où on sait avec qui on peut travailler et, et comment le faire. Quoi. Et, euh, et peut-être pour préciser, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même assez vrai sur, euh, sur Amber Livre à forez mais ce n'est pas non plus le cas euh, sur toutes les parties du vrai. territoire euh, du parc. Et mmh. en fait, euh, notamment aux extrémités, euh, ce n'est quand même pas toujours évident. Et il y a notamment certaines médiathèques qui se sentent très isolées et où des fois, on est aussi les seuls partenaires ou les seuls liens euh, avec la médiathèque départementale, bien sûr, mmh. mais euh, qui parfois se sentent un peu isolés euh, là-dessus. Ouais, C'est la vraie force d'un réseau de médiathèques coordonnées. Euh, mmh. Et peut-être justement donc, euh, sur la présence euh, et de l'association hein, et de l'AMD sur ces territoires peut-être un peu plus lointains, que, quels sont les liens justement entre euh, basseur de mots et la médiathèque départementale eh ben, On est à la fois en lien avec la médiathèque départementale Puy-de-Dôme euh, et Haute-Loire, euh, du coup, euh, on travaille un peu avec les deux. Euh, le lien est quand même assez historique euh, sur certains projets, et notamment euh, euh, les prix littéraires. L'AMD participait euh, à la présélection des livres, des choses comme ça. Euh, elle nous fournit plusieurs fonds documentaires euh, pour qu'on. Euh, puisse ensuite prêter aux médiathèques autour des, des prix littéraires, euh, mais aussi, euh, là, sur tous les événements de la petite Roberte, euh, Julia parlait tout à l'heure des, des demandes de fonds thématiques, on en fait aussi pas mal avec l'AMD euh, pour euh, nos différents projets, et puis... Euh, et puis, on est aussi intégré euh, au réseau euh, des médiathèques pour l'AMD. Et donc, on bénéficie aussi euh, des, euh, des distributions de livres dont parlait euh, Julia tout à l'heure, euh, qu'on peut ensuite reprêter euh, aux différentes médiathèques sur, sur tout le territoire. Euh, on a travaillé ensemble sur le dispositif ouvrez ouvrir les livres au bébé aussi. Enfin, c'est un peu à, à tous les niveaux et, euh, et c'est des partenaires euh, privilégiés et en tout cas euh, vraiment intéressants. Et alors, enfin, parce qu'on est, on est, on est pas mal là dans les temps, euh, est-ce que du coup vous avez des interventions qui sont hors secteur Je vois alors une personne qui a demandé, je ne vois pas le nom, excusez-moi, j'ai vu que donc, vous étiez intervenu en dehors du secteur, par exemple à Saint-Didier en volée. Alors, est-ce que ça arrive effectivement euh, Oui, c'est. Ça arrive et, euh, de plus en plus. Euh, et, euh, et à ce moment-là, quand euh, c'est des communes limitrophes euh, à notre territoire, euh, on, on accepte et on intervient facilement, euh, du coup, avec une adhésion de la part de la commune euh, à l'association ou de la structure qui demande différentes interventions. Et euh, pour le cas de Saint-Didier-en-Velay, en fait, c'est dans le cadre du prix euh, littéraire adulte où en fait il euh, y a eu un gros, justement, un gros renouveau d'échanges et de travail avec la médiathèque départementale haute Loire et en fait qui a vraiment relié et proposé de faire participer plusieurs euh, médiathèques de son territoire et donc qui sont hors territoire passeurs de mots mais du coup qui ont quand même été intégrés euh, au, au dispositif après euh, sur nos, nos outils pédagogiques on, on prête aussi assez facilement par exemple là les mâles, et à, et une, la, une de nos mâles est à verrières en forêt euh, dans la Loire et du coup euh, où là ben, on a demandé à l'établissement scolaire qui voulait la mal d'adhérer euh, à l'association quoi mais on peut le faire assez facilement aussi. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on a, on a répondu en tout cas à toutes les questions qui étaient, qui étaient posées dans le chat. Un grand, grand merci à toutes les deux pour ces interventions vraiment claires et passionnantes, en tout cas, et qui effectivement nous montrent à quel point... Ben, la coordination de réseau est importante et puis qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer sur ces territoires-là. Euh, je pense qu'on a encore une fois ouvert la porte à, à d'autres échanges et que c'est que le, le préambule à, à d'autres rencontres pour d'autres découvertes de territoire. Euh, voilà, en tout cas, un, un très grand merci à toutes les deux et puis aux participants euh, qui sont fidèles à ces rendez-vous. Et le prochain rendez-vous sera le 19 euh, mai euh, autour des réseaux sociaux et fonds patrimoniaux. Euh, voilà, savoir comment communiquer et valoriser les patrimoines de nos bibliothèques. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée à tous et puis à très bientôt euh, pour un nouveau rendez-vous. Au revoir. Et merci, merci à tous. Merci, au revoir.